Cette crise Covid-19, elle met en lumière les inégalités de la société française, des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités face au travail. Il y a dans les populations défavorisées davantage de chômage de longue durée, davantage de petits boulots, davantage de jobs qui sont mal considérés, qui sont mal payés, inégalités en termes de conditions de vie, 4 millions de mal logés en France, inégalités face à l'éducation. On sait que tous les parents n'ont pas la même capacité à pouvoir aider scolairement leurs enfants en privé d'école. Inégalité face à la santé. Les pathologies, elles touchent plus fort les populations démunies. Il y a également un moindre accès aux soins chez ces populations et donc une moindre détection du coronavirus. Et puis des inégalités vis-à-vis -vis de l'alimentation. Alors, si on voulait donner quelques chiffres sur les inégalités de santé, par exemple, eh bien, on peut rappeler qu'en France, les 5% d'individus les plus riches, ont une espérance de vie à la naissance qui est de 13 années supérieure aux 5% les plus pauvres. que C'est même un quasi-record d'Europe. Et puis, en termes de pathologie liée à l'alimentation, eh il y a l'obésité qui est un puissant marqueur social. Dès l'âge de 6 ans, en France, les enfants d'ouvriers sont quatre fois plus nombreux à être obèses que les enfants de cadres. Et cela va évidemment se poursuivre à l'âge adulte. On peut rappeler en 2017, c'est la dernière statistique connue, le nombre de pauvres en France était près de 10 millions, un peu plus de 14% de la population, qu'il y a en France 5 à 6 millions de bénéficiaires d'aide alimentaire et on a estimé à 8 millions avant la crise le nombre de personnes victimes d'insécurité alimentaire. Alors ce coronavirus, il a d'ores et déjà eu des effets dévastateurs sur le plan alimentaire pour plusieurs raisons. La première, c'est la fermeture des cantines qui étaient gratuites ou quasi gratuites pour les plus démunis et donc c'est l'explosion des dépenses alimentaires dans les familles, souvent des familles monoparentales, la deuxième raison, et puis il y a également, pardon, les étudiants pauvres avec la fermeture des restos U. Une deuxième raison, c'est aussi la fermeture partielle ou totale des structures d'aide alimentaire. Des lieux où des repas pouvaient être distribués au sans domicile fixe, par exemple, qui ont dû, dans un certain nombre de cas, fermer. Euh, on a eu également la fermeture des marchés. À la fin des marchés, il était possible d'avoir de, des prix évidemment très intéressants voire de glaner, donc de récupérer gratuitement des fruits, des légumes, etc. La crise sanitaire du Covid-19, elle va déboucher sur une crise économique et sociale d'une rare violence, d'une grande ampleur. Certains experts prédisent même qu'en France, il y aura 1,4 million de chômeurs supplémentaires. Et on voit déjà dans les populations démunies, beaucoup de gens qui ont perdu leur petit boulot, leur emploi précaire. Donc plus de chômage, encore moins de revenus pour les populations démunies et aussi donc, le risque de voir les classes moyennes, tout au moins une partie d'entre elles, eh bien, basculer dans la pauvreté et la précarité, y compris la précarité alimentaire. Donc cette crise économique, elle va aggraver la fragmentation de la société française. Tout se passe comme si ce microscopique coronavirus c'était insinué dans les failles de la société et ne faisait que les écarter. Et on peut le voir déjà concrètement dans le domaine alimentaire, puisque depuis le 17 mars, premier jour du confinement, les achats de produits bio ont augmenté beaucoup plus que les achats de produits conventionnels, alors que dans le même temps, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire. Il faut savoir également que chez les personnes à faible revenu eh bien la part des dépenses alimentaires dans le budget familial est beaucoup plus élevée que ce que représentent les dépenses alimentaires pour les personnes à budget, à revenu plus confortable. Certes les pauvres ils mangent moins que les riches, ils dépensent moins pour leur alimentation mais ce que pèsent ces achats alimentaires c'est beaucoup plus important. Donc il y a une plus grande fragilité, un plus fort impact d'une augmentation des prix alimentaires pour ces personnes démunies. Et on sait que depuis le début du confinement, on a vu augmenter le prix des fruits et des légumes de 9 le prix de la farine de 14 etc. Un autre motif d'inquiétude, c'est que le coronavirus risque de déboucher sur une crise humanitaire mondiale. C'est un rapport du PAM, le programme alimentaire mondial de l'ONU, publié en avril 2020, qui le dit. Non seulement la situation va s'aggraver pour les populations au bord de la famine, mais le nombre de ces personnes en situation d'extrême insécurité alimentaire va fortement augmenter. Alors ce qui est en cause avec le coronavirus, c'est bien sûr, du fait de la maladie, le manque de main-d'oeuvre pour les récoltes, pour les transports, c'est la rupture des chaînes d'approvisionnement, et puis bien sûr, du côté des consommateurs, du côté des mangeurs, c'est la perte des revenus qui leur permettra pas d'avoir accès à la nourriture. Alors ce que dit le PAM, c'est que on était déjà en 2019 à 135 millions de personnes au bord de la famine dans le monde et que ce nombre il pourrait doubler, passer à 265 millions de personnes en situation d'extrême insécurité alimentaire. Aujourd'hui, je ne vois pas d'autre choix à court terme que de renforcer massivement l'aide alimentaire d'urgence. Pour des raisons humanitaires, bien évidemment, mais aussi parce que c'est peut-être le seul moyen d'éviter que ne se reproduise ce que l'on a vu en 2007-2008 dans les pays du Sud, les émeutes de la faim, et que ces mêmes émeutes de la faim apparaissent peut-être dans notre pays, la France. Bien sûr, à long terme, lutter contre... L'insécurité alimentaire, eh c'est lutter contre la pauvreté, c'est permettre à chacun d'avoir un revenu qui lui donne accès à une alimentation quantitativement et qualitativement satisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle certains commencent aujourd'hui à parler d'une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, quelle est l'idée Eh bien, L'idée, c'est tout simplement de permettre à chacun de bénéficier chaque mois d'une somme, 150 euros par exemple, qui lui permettrait d'acheter exclusivement de l'alimentation. Alors cette somme, elle serait financée par des cotisations comme la sécu qui serait proportionnelle aux revenus, c'est-à-dire que les hauts revenus, les revenus aisés cotiseraient davantage. Mais au final, dans la sécurité sociale traditionnelle, eh bien tout le monde a le droit à la même santé gratuite. C'est intéressant parce que là, l'objectif, ce serait de garantir un véritable droit, un droit universel à l'alimentation. Un droit qui serait le droit à une d'accéder de manière égalitaire, de manière autonome à l'alimentation. Et là, il ne faut pas confondre ce droit à l'alimentation avec l'aide alimentaire qui, comme le dit une chercheuse de l'INRA, Dominique Paturel, cette aide alimentaire, eh bien, elle met les personnes qui en bénéficient dans une situation de dépendance dans la situation d'être des assistés, dans la situation où ils peuvent être finalement montrés du doigt, voire stigmatisés, comme appartenant à une catégorie sociale particulière. Un autre intérêt de cette sécurité sociale de l'alimentation, eh ce serait de flécher celle-ci vers des produits, qui seraient des produits locaux, tout au moins d'origine française, vers des produits Riche sur le plan nutritionnel, je pense notamment aux produits frais, les fruits et légumes, le poisson, la viande, qui sont souvent très sous-consommés par les personnes en difficulté économique. Et puis ça permettrait de flécher également vers des produits respectueux de l'environnement, de la biodiversité, du climat, etc. Bref, cette sécurité sociale de l'alimentation, elle permettrait en plus d'orienter la production agricole et la consommation alimentaire.